Salut Léo, bien dormi Ça va, ça va, merci. Alors les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Aujourd'hui est un grand jour nous partons avec Arlette à la recherche du codex sororal. C'est un artefact mystérieux et antique qui renferme un grand pouvoir. Cependant, le patriarche, une entité abstraite et protéiforme, le retient dans son antre. Allez, à cette traîné. Au revoir, Titoin, Fais bien la vaisselle. Je vais concocter un clafoutis pas piqué des hannetons. Bonne journée. Où allons-nous pour commencer Dans le dédale des canards. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. J'espère que nous n'y ferons pas de mauvaises rencontres. Je suis Splaining Man. Je suis là pour votre bien. Le Patriarche n'est pas votre ennemi. Retournez d'où vous venez. Arrière, scélérat Nous savons qui tu es. Mais ce n'est pas à toi de dicter notre conduite. En garde, sorcière Oh entres. Je crois que nous approchons de l'antre du Patriarche. Je suis le Patriarche. Qui êtes-vous, malheureuse, qui osez m'importuner N'est-ce pas dans l'ordre des choses que les garçons s'habitent en bleu et les filles en rose Pour toutes ces années d'oppression, Patriarche, tu paieras <rire> Attends, Léo, tu ne peux y arriver seul, mais je sais comment l'affaiblir. Cet ouvrage renferme une formule incantatoire qui n'est efficace que si nous la ponçons ensemble. Prolétaires de, de tous les pays, les qui lave vos chaussettes Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive À l'assaut, camarades C'est le moment où j'avais d'en finir Victoire Seule la lutte paix Sortons le coffre de cette caverne. Voilà le codex sororal. Vive, vive l'émancipation vive, vive les luttes des, des femmes, femmes.